Sélectionnez « Aluminium brossé », faites « Retour »,« Couleur principale »,« Métaux », sélectionnez « Aluminium brossé »,« Valider »,« Ressortez ». Maintenant, allez sur le menu « Métalliser », vous entrez, vous ressortez sans rien valider, c'est très important, je le répète. Vous sortez, vous allez sur « Plaque », vous sélectionnez une des trois premières, vous ressortez, vous retournez sur le menu « Peinture »,« Couleur principale », vous allez sur le menu Nacré, vous allez sélectionner la teinte bleu ultra. Vous allez Valider, vous ressentez. Vous allez sur cro Couleur de Crou, vous validez, vous ressentez. Vous allez sur Couleur secondaire. Vous allez sur cro Couleur de Crou, vous validez, vous ressentez. Et voilà. Vous avez désormais la teinte Blue Nebula sur votre véhicule.